Quatre tendances émergent cette année des 26 projets candidats. La première tendance confirme le positionnement de la fonction LMD comme partenaire stratégique pour accompagner le développement des compétences impactées par les transformations. A ce titre, deux sujets sont récurrents parmi les candidats. Le premier, c'est la responsabilité sociétale et environnementale, avec des actions de sensibilisation sur le changement climatique, la diversité et l'inclusion. Le second sujet, c'est évidemment l'évolution des modes de travail post-pandémie avec en ligne de mire l'adoption de nouvelles pratiques compatibles avec l'organisation hybride du travail. La deuxième tendance concerne la mise en œuvre de nouvelles manières de piloter et de concevoir les projets de formation avec l'adoption de nouvelles démarches de co-design et de design thinking. L'objectif est double. Le premier, c'est de mobiliser l'intelligence collective par l'inclusion des parties prenantes pluridisciplinaires au processus d'ingénierie de formation. Le deuxième objectif, c'est de répondre aux besoins croissants de personnalisation grâce à une conception davantage centrée sur l'utilisateur final. La troisième tendance révèle une volonté toujours plus forte d'ancrer les dispositifs dans le flux de travail, de faire converger la formation avec la situation de travail les projets candidats activent deux leviers pour y parvenir. Le premier levier, c'est le recours à l'expérimentation sur des sujets qui sont directement utiles d'un point de vue professionnel. On peut dire à ce titre que le mode projet s'invite comme une modalité incontournable d'un blended learning efficace. L'autre levier, c'est la mise en place d'un accompagnement personnalisé, à la demande, au plus près des opérations. Les parcours sont ainsi souvent pensés globalement, mais distribués et accompagnés localement par des ambassadeurs, des coachs, des tuteurs, des mentors ou encore par les managers eux-mêmes. Cela permet de combiner harmonisation et personnalisation, stratégie et proximité terrain. La quatrième et dernière tendance confirme les efforts croissants pour développer l'engagement des apprenants. Elle vient souligner la place importante prise par ce que l'on pourrait appeler le marketing du learning au sein des dispositifs candidats. Les plans de communication, la scénarisation des parcours sont de plus en plus soignés et les formats se renouvellent. Cette année, par exemple, l'escape game pédagogique et le podcast font une belle percée au sein des dispositifs candidats. Pour conclure cette vidéo, je vous invite à être acteur des tendances en 2023. Nous serons évidemment ravis de vous compter parmi les candidats de la prochaine édition des Digital Learning Excellence Awards.